J'ai marché tout droit dans les ruelles des villes J'ai pleuré, je crois, je me sens plus tranquille Oh, oh, pour partir Je me suis perdu et le temps défile Car j'ai trop attendu des jours moins difficiles oh, oh Le son parvienne à moi et je reste dans ma bulle Je vais faire mes premiers pas Je suis maintenant Une ampule Les vents, les tempêtes Ne me font plus peur J'ai trop d'idées Le chemin est pour moi, je marche sur le fil, oh, oh, sur le fil. Le vent doucement caresse mon corps à l'équilibre. Tout va bien, plus rien me presse. Je me sens enfin libre. J'avance malheureusement pas mal habillé, d'équilibré parfois, quelque peu fragile, oh, oh, sur ce fil. Ne pas regarder en bas, rester sur le fil, encore deux mètres ou bien trois, et tout devient facile, oh. oh.